Suite à vos nombreuses questions concernant euh, la manière de développer de la qualité de vie et surtout de la performance dans nos activités professionnelles, aujourd'hui, je voulais vous parler d'un des thèmes aussi sur lequel on me sollicite beaucoup, c'est la notion de cohésion d'équipe. Alors, il faut savoir que la cohésion d'équipe, ça a été une passion pour moi depuis toujours et je vais vous dire évidemment pourquoi. Avant ça, de vous dire un peu quel est mon métier. Donc je forme et j'accompagne principalement des personnes qui sont en recherche d'évolution personnelle et aussi de, de transition de, de vie. C'est notre métier depuis plus de 30 ans. Et dans ce métier de l'évolution personnelle, il y a justement une dimension que j'ai toujours abordée avec encore plus de passion. C'est la dimension du collectif, dit autrement de la cohésion d'équipe. J'ai eu la chance d'écrire mon premier livre en 1996 autour de la cohésion d'équipe où j'ai allié beaucoup d'années de travail sur la mise en place de stratégie qualité au sein des organisations. Et puis, en parallèle à ça, moi, je me formais beaucoup au développement humain que je fais depuis, puisque j'exerce je, je, ce métier depuis 1987, novembre 87, j'ai découvert notamment la PNL en, en 90 et j'ai entamé un gros cursus de, de formation parce que j'ai développé une école pour me former et du coup au sein de cette école ben, j'y étais tout le temps euh, grâce à des, à des leaders importants qui m'ont beaucoup formé. Et donc à travers toutes ces années entre 90 et 95 de sensibilisation au développement humain, notamment à travers la PNL, plus le travail que je faisais beaucoup en milieu industriel enfin en formation dans les grandes entreprises euh, J'ai travaillé beaucoup pour le monde automobile, pour la SNCF, pour euh, la Gendarmerie nationale, pour... Euh, pour, euh, pour, pour euh enfin bref, euh, des, des grosses institutions travaillent dans les travaux, je pense à SpiBatignol tout ça, et cette notion de cohésion d'équipe euh, bah, m'a toujours beaucoup interpellé à l'époque elle était plutôt abordée sous l'angle optimiser nos organisations par, par la qualité donc on mettait en place des procédures ISO 9001, 9002, tout ça donc on a, on a invité les gens à mettre de la performance dans leurs fonction et moi je me rendais compte à quel point euh, du coup il y avait un vide un petit peu intérieur au niveau de la dimension plus humaine, et c'est comme ça que en parallèle à mon développement personnel, j'ai allié en fait, les deux et, et j'ai été auteur d'un premier livre qui s'appelle Cohésion. J'en ai écrit depuis beaucoup d'autres, puisque j'ai 7 huit, peut-être neuf bouquins sur lesquels j'ai écrit, et notamment autour de cette notion de cohésion d'équipe. Alors voilà, qu'est-ce que pour moi la cohésion d'équipe eh C'est d'abord l'alliance autour de cinq dimensions essentielles. La première, c'est justement les valeurs. Alors vous savez, si vous m'écoutez régulièrement, à quel point une thématique est essentielle. Et quand on parle de cohésion d'équipe, c'est déjà de cohésion personnelle avec soi, mais c'est aussi la cohésion qu'on peut avoir avec son associé, avec ses équipes, avec ses collaborateurs, avec... Avec son service, avec l'entreprise qui nous entoure, avec la, la société qui nous entoure. Et donc du coup, cette cohésion, elle n'est jamais totale, évidemment, puisqu'on est toujours dans des phases de déséquilibre, équilibre, déséquilibre. Et ça passe essentiellement d'abord par un des premiers pilier, pour moi, qui est très important, c'est les valeurs. La deuxième chose qui va être très importante quand on aborde le travail sur la cohésion d'équipe autour des, des valeurs, des sensibilités de chacun, ça va être le, le projet commun. C'est où est-ce qu'on va ensemble et pour qui on œuvre, c'est-à-dire quel est notre environnement qui il est constitué. Alors si on parle de soi, ben, c'est pour qui je bosse, en quelque sorte. Si je travaille avec mon équipe, mon service, ben, c'est pour qui notre service existe. Si je me place au niveau de la direction de l'entreprise, par exemple, ben, pour qui nous œuvrons aujourd'hui, quel est le sens de l'entreprise, que ce soit vis-à-vis -vis de ses clients, bien sûr, de ses actionnaires, de ses salariés, de ses fournisseurs... des... Des, des pouvoirs étatiques qui sont autour. Et on va voir que, en fait, le projet de l'entreprise est directement euh, lié à, à, à la qualité de contribution. Et plus cette, euh, cette ambition de contribution est élevée, plus le niveau de contribution est élevé, plus l'entreprise a des raisons d'être, en quelque sorte, à travers euh, bah, ce qu'elle est, sa différence et tout ça. Et une fois qu'on aura travaillé justement sur ces valeurs communes, sur cette vision commune, on va voir comment l'ensemble justement des, des, des managers deviennent des porteurs de sens, c'est-à-dire des porteurs de valeurs et de vision au sein de organisation. Leur organisation, c'est-à-dire au sein de leur service. Et c'est là qu'on va justement les amener à être non seulement porteurs d'une vision et, et, et de valeur, mais ensuite d'être en mode écoute et considération, à la fois pour refaire le point sur bah, qu'est-ce qui fonctionne plutôt bien et qui permet de répondre à ces priorités. Et puis enfin, qu'est-ce qui est à améliorer Et c'est de là qu'on va se mettre après dans une dynamique de Kaizen, c'est-à-dire d'amélioration constante, que ce soit à l'égard évidemment des, des, des fonctions que nous avons, mais aussi des relations qui vont permettre justement d'améliorer ces, ces fonctions. Donc, il y a tout un processus. C'est comme ça de mise en place avec des actions très court terme, d'amélioration à moyen terme puis à long terme. Et puis des moments d'évaluation euh, à la fois au sein des services, mais aussi en, en collectif. Où on va pouvoir revenir sur qu'est-ce qu'on avait décidé ensemble, qui a fonctionné, ce qui a moins fonctionné. Ce qui, ce qui du coup, euh, euh, nous, nous, nous révèle d'importants faire de, de différents euh, dans les jours, dans les semaines et dans les mois qui arrivent. Et puis à partir de là aussi, d'avoir des réflexions euh, à plus long terme en se disant ben, fort de, de l'expérience qu'on a eue. Qu'est-ce qui nous semble aujourd'hui euh, fondamental de faire évoluer demain, que ce soit au niveau du, du cercle managérial, des valeurs que nous réunissons, que ce soit au niveau de la vision de l'entreprise et de la manière de satisfaire nos clients, nos fournisseurs, nos salariés, nos actionnaires, etc., que ce soit à l'égard, euh, euh, bien sûr, euh, des modalités qu'on allait mettre en place, c'est-à-dire des technologies, des relations sur lesquelles on va s'appuyer pour faire de plus en plus de, de performances. Bref, il y a toute une dynamique comme ça d'interaction et d'intelligence collective qui va se mettre en place, notamment entre une direction qui est là pour justement la montrer et puis, euh, et puis des experts euh, à la base qui sont là pour nous dire comment aujourd'hui euh, on va répondre à, à ces technologies. Donc, toute cette dynamique-là, c'est quelque chose qui, qui me passionne. J'ai écrit là-dessus, on fait des, des formations chaque année, euh, nombreuses formations pour former des, des professionnels à ce processus. Et si je voulais revenir comme ça sur quelques points qui sont absolument essentiels, bah c'est d'abord le... Les valeurs, qu'est-ce qui, qu qui ensemble fait qu'on qu est vraiment bien ensemble Comment on en parle aujourd'hui de, de ces valeurs Ce n'est pas seulement des valeurs qu'on affiche sur un mur, c'est des choses qu'on vit, c'est où est-ce qu'on va ensemble C'est quoi le, les priorités pour demain euh, C'est quoi euh, notre organisation Comment on va communiquer Bref, euh, qu'est-ce qu'on doit faire évoluer à, à court terme Voilà un peu les, les cinq euh, éléments clés euh, pour euh, justement accroître une cohésion d'équipe. Merci encore une fois. Si vous avez envie de réagir sur cette vidéo, n'hésitez pas à le faire. Sinon, euh, au plaisir de vous en dire davantage sur nos sites internet ou euh, voilà sur la manière dont on peut optimiser encore une fois la cohésion d'une équipe merci à vous